Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons nous intéresser au changement d'état d'une thread et on va discuter de la manière dont cela se passe. Vous vous souvenez, on l'a évoqué dans une séquence récente, ceci est l'automate de comportement enfin qui vous définit la liste des états dans lesquels peuvent se trouver une thread. Et c'est un automate qui est assez emblématique parce que, je vous l'ai déjà dit, c'est assez similaire pour les processus. Mais on va s'intéresser plus particulièrement à ce qui se passe ici. C'est à dire au moment de la fin de l'exécution. On a vu que pour interrompre une thread, eh bien on envoyait un signal particulier, une interruption. Et en fait comment cela se passe-t-il et on va voir qu'il y a des différences par rapport à ce qui se passe dans le système d'exploitation. Et à travers ces différences on va voir que en fait les choses sont faites de manière à essayer de préserver la cohérence de votre application concurrente. Donc, regardons le fonctionnement, je vous le fais à la POSIX. POSIX, c'est une bibliothèque qui est associée à UTX, qui permet de manipuler des threads. Et vous avez en particulier deux primitives. La première, c'est p pour créer des threads. Et il y en a une qui s'appelle p pour tuer une thread. Tout cela est pris en charge par le système d'exploitation et en fait la prise en compte en particulier du p-thread-cancel se fait à ce qu'on appelle des points d'annulation. L'idée, je viens de le dire, c'est de maintenir la cohérence du système et en particulier d'éviter de tuer une thread au mauvais moment. C'est quoi un mauvais moment On n'a pas encore vu cela mais on peut imaginer que la thread détienne une ressource en exclusion mutuelle. On va voir cela dans une prochaine séquence. Eh bien, si vous la tuez sans faire attention, que va-t-il se passer ben, avec cette ressource Va-t-elle être rendue ou pas Et donc, il y a des moments où c'est mieux de tuer la thread qu'à d'autres. Et donc l'idée, c'est que euh, le p-thread cancel, il est pris en compte sur des points d'annulation qui sont déterminés au niveau de la sémantique de comportement des threads dans POSIX. Dans Java, je vous ai parlé, je n'ai d'ailleurs pas remis dans l'automate que j'ai rappelé, de la primitive stop qui a été abandonnée. J'ai dit dans la séquence où j'en ai parlé, où la vilain pas beau c'est déprécié, il ne faut plus faire de stop. Et en fait le stop a été abandonné car non déterministe, il pouvait aboutir à des pertes de cohérence de l'application parce que c'était quelque chose d'immédiat. Et on était typiquement dans la situation où il n'y avait pas de définition de ces points d'annulation et où du coup l'interruption pouvait avoir lieu à un mauvais moment. Alors en fait que fait Interrupt Interrupt il n'a pas provoqué tout de suite la mort de la tâche. Il va positionner un flag, un bit, dans la description de l'état de la thread concernée et vous pouvez tester cet état. Dans certains cas d'ailleurs vous ne pouvez pas le tester. Et vous avez peut-être observé que pour certains exemples, on commençait déjà à devoir rattraper des exceptions parce qu'ils disaient attention là, vous pouvez avoir l'interruption Interrupted. Pourquoi Parce que Interrupt ne lève pas l'exception, il positionne le flag. Donc soit vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas tester le flag, auquel cas on se prend interrupt Exception. Typiquement quand on fait slip et on verra d'autres cas de figure plus tard. Lorsque vous n'êtes pas dans ces cas de figure, eh bien, c'est à vous de tester si ce flag est arrivé et du coup vous pouvez décider de quand vous le testez. Vous pouvez du coup décider du bon moment correspondant à cette notion de point d'annulation où vous considérez qu'on peut arrêter l'application. Typiquement je suis en train de traiter un service, je ne vais pas tester ce flag. Mais lorsque je viens de traiter un service, avant de traiter le suivant, je peux décider de faire ce test. Alors il y a un cas quand même qui est un peu délicat c'est que ce flag il n'est pas remis à zéro explicitement par vous. Chaque consultation remet le flag à zéro et donc ça veut dire que euh, si par hasard vous avez besoin de récupérer cette information il faut que vous redisiez je veux m'interrompre. Alors on va voir un exemple simple et c'est une variante qui a déjà été traitée dans une séquence précédente. Donc, c'était la séquence où je parlais de la terminaison. Et là, ici, que vais-je faire Donc, j'ai ma... mon traitement qui implémente Renable. On a vu ça, il n'y a pas de problème. Et j'ai ici un programme principal qui va lancer deux traitements. Vous voyez qu'il va euh, les lancer les deux et il va en interrompre un. Et on va voir ce qui se passe. Sachant que ici, mon traitement c'est je boucle sur un affichage de coucou en disant que si c'est euh, la TR1 ou TR2 enfin ça dépend en fait de ce que j'ai passé comme chaîne de caractère ici qui fait coucou. Si je regarde l'exécution en détail eh bien je vois que j'ai des TR1 qui font coucou et des TR2 qui font coucou. Ce qui est assez étrange puisque à un moment donné je ne devrais plus avoir de TR1 puisque je suis censé avoir demandé au niveau du programme principal, c'est que dans une thread à part, je suis censé avoir demandé une interruption. Et c'est bien l'illustration que cette interruption ne provoque pas une exception. Ça a simplement activé le flag. Comme je ne suis jamais dans une situation où je consulte ce flag, il ne se passe rien. Donc pas de destruction pour tr1. Parce que slip que j'avais dans l'exemple précédent et eh bien il me notifie de l'interruption comme d'autres opérations d'attente parce que pendant que je suis sur un slip, je ne peux pas faire autre chose. Donc il est implémenté la levée de l'exception et c'est pour ça que quand vous faites slip et ces autres opérations que nous verrons, et eh bien vous devez les encapsuler dans un traitement de l'exception Interrupted Exception et euh, du coup ça veut dire qu'il faut que vous fassiez le test explicitement. Donc, reprenons notre exemple. Ici, j'ai remplacé le while true par un while not thread.interrupted. Donc, interrupted, c'est une méthode de classe qui s'applique à la thread courante et qui va me dire si le thread a reçu ce fameux signal. Et c'est à moi de décider ce que j'en fais. Je vous rappelle que c'est destructif, c'est-à-dire que cette consultation fait que je perds l'information. Donc là ce n'est pas grave, Je suis dans une situation où je suis entre deux tours de boucle donc je peux m'interrompre. Mais si je veux me retester ce truc là plus tard, il faut soit que je sauvegarde cette information, soit que je relance un interrupt sur la classe court. Et donc là mon programme principal il a exactement le même traitement, la seule différence en fait elle réside dans le test du while. Et ici si je lance l'exécution, vous voyez que je n'ai jamais d'exécution. De TR1. Pourquoi Parce que, en fait, le signal interrupted a été positionné pour la thread t 1 avant qu'elle n'ait à s'exécuter. Enfin, c'est-à-dire que lorsqu'elle s'exécute et qu'elle exécute pour la première fois le test dans le while, eh bien, le signal a été positionné, le drapeau a été positionné, le flag a été positionné, et du coup, eh bien, la thread s'arrête tout de suite. Donc TR1 est bien morte et elle est bien morte au bon moment, c'est-à-dire entre deux boucles. Donc, j'insiste, cette consultation est destructive, ne l'oubliez pas. Ben voilà. Donc interrupt c'est un moyen d'arrêter une thread en Java, mais l'usage d'interrupt est un petit peu délicat. Il ne faut pas que vous laissiez le prendre dans un état incohérent. Donc il faut que vous, en tant que programmeur, vous contrôliez quand meurent les threads. Donc il y a deux approches. Soit l'environnement s'en charge en définissant lui-même les moments où ça peut avoir lieu, soit le développeur s'en charge et en Java, c'est la solution qui a été choisie. Ce qui est important également, c'est qu'il y a des opérations qui renvoient une exception et ils envoient cette exception parce que la thread est en général dans l'incapacité de faire le test. C'est parce que souvent je suis suspendu, soit sur un slip et on verra plus tard sur des primitives comme Wait ou Await. D'accord Alors il y a un autre cas de figure qui est un peu particulier qui est le statut des entrées-sorties si vous écrivez dans un fichier. Là aussi il se passe des choses et je vous recommande de lire le fantastique manual à ce sujet si vous avez besoin de gérer des interruptions potentiellement pendant des entrées-sorties. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.